Aïe, aïe, aïe, aïe Il y en a des, il faudrait mieux qu'ils sortent pas de chez eux quand même Bonjour les amis Bon, J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end Je prends un malin plaisir à tourner cette vidéo puisqu'on a franchi la semaine passée le seuil très symbolique les 1000 premiers abonnés, et ça me fait euh, bah, très plaisir. Je l'attendais pas forcément, mais en toute franchise, après deux ans de poste très régulier, et euh, un, un seuil d'abonnés qui stagnait sous les 100, qui, qui, qui me convenait, tu vois, je me disais, bon, ouais, on va lever un peu le pied, et là, soudainement, tout s'envole, et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous. Ouais, mais c'est ça, le... L'aquarium à poissons qu'on a vu l'autre jour. L'aquarium à poissons, le centre de baignade de olympique, je sais pas trop quoi, qui construit à Saint-Denis, là. jamais fait gaffe qu'il était visible d'ici aussi, mais oui, naturellement. Photomaton, hop, on est dans les clous. le taxi, ouais, voilà, ça. ça fait 300 mètres qu'il va se rabattre sur mon pif. Heureusement, je l'ai raboté, ça passait, mais il a pas essayé. Normalement, c'est l'autoroute des départs en vacances. On a dimanche, on va juste manger chez tonton. Mon, mon oncle, pas le restaurateur. Mais, enfin, départ en vacances, c'est l'autoroute du Nord. Donc, euh, non, si vous passez aux vacances dans le Nord, je rigole. Là pour moi c'est dimanche 19 Il fait 18 degrés Et on sort de 2 jours à 40 degrés Vous imaginez pas le bien fou que ça fait Si vous imaginez parce que vous l'avez tous vécu Il y a une semaine Cette transition, enfin on l'a tous vécu en même temps je veux dire Ça fait un bien incroyable Seul temps pour les gros hein. oh là là, Déjà moi au dessus de 17 degrés J'en peux plus, Mais alors 40 J'ai l'impression qu'on me veut du mal Oh là là. Ça c'est la classe, gros rassemblement d'Harley. Wow, L'aérodynamisme du trafic c'est inexistant. On si en fait il est bien profilé de devant, mais à l'arrière, t'as des turbulences. Hardcore. Putain, on a quitté la banlieue là, ça sent la vache et tout. <rire> Je crois que c'est significatif, t'as Paris, t'as le périph', t'as la banlieue euh, proche, l'A86 et après l'odeur des vaches. Et là tu sais que tu t'es vraiment éloigné par, euh, tu sais, par euh, macro, euh, macroscopie et non pas la macroscopie qui est un examen médical euh, du Président de la République. C'est tout pour moi, merci. Je l'avais pas vu, excuse-moi frérot. J'étais concentré sur les trous qui me tapent le fion. Waouh, je viens de prendre un impact là. Si j'en crois ma, si j'en crois les dégâts sur le bas de ma visière au centre, vous en avez plein la gueule et vous voyez plus rien. Je sais pas ce qu'on a pris les gars, mais c'était costaud. Non, ça va. Vous n'avez rien. Mais par contre, j'ai vraiment la sensation de pas faire bonne route là plutôt de ne pas être sur la bonne route faut enlever le clignotant soit on s'en sert, soit on exécute l'action, soit on l'enlève mais je veux pas te garder des heures comme à dans là qui dit bonjour c'est lourd ah, c'est là l'impact que je l'ai pris ouais. abusé truc énorme un cheval, je pense que j'ai pris un cheval Alors, quand quand t'es aussi loin comme ça c'est plus des insectes c'est des chevaux qui volent dans air. sûr. les airs C'est Désolé, je me mets vraiment en mode place et ça fait le gars qui est jamais sorti de Paris. Et... En fait, ça me fait beaucoup rire. Le mec, il pense que les mouches, c'est que chez lui et qu'une fois qu'il y a des prés partout, il y a que des chevaux dans les airs, sur terre. Ça me fait beaucoup rigoler. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Ouh, j'avais pas vu la sortie. Il semblait bien que ça se rapprochait, hein, ça Après en campagne, pour le coup, là, de façon très sérieuse, t'as des sorties qui sont un peu hardcore. T'as le genre de sortie où tu bifurques et BAM, ça te part sur un demi-tour immédiat, limité à 30. Elles sont un peu flippantes, celles-là. Heureusement, c'est pas la majorité, parce que sinon, on y laisserait des malus, des franchises même. C'est mignon tout plein ici. Je suis déjà passé par là, c'est bizarre en fait. Il me fait pas prendre la même nationale qu'à d'habitude. Mais c'est pas de regret, hein. c'est sympa. Ah si c'est bon, c'est un battu. Oh bah c'est un radar de face, si j'avais su. Non je rigole, il y en a sûrement dans l'autre sens. Putain j'ai repris un impact, oh mais par contre la campagne c'est dangereux pour les visières. Donc tu vas aller corser la vache. aurait pu le toucher lui je pense comme dans les le pompon dans les manèges j'aurais gagné un super lot il y a vachement de moteur ça fait plaisir c'est ça qui est bon la vallée du bitume oh ça souffle hein. le vent il me bouge il me fait faire droite gauche droite gauche C'est pourtant ça souffle moins que ce matin il fait meilleur mais je pense qu'il est plus de face plus de côté du coup de profil Pratique le rétro là. pour voir si tu vas pas buter quelqu'un quand tu te rabats Fou ça sent la bouse Pire que tout à l'heure Oh merci mes amis Je pense qu'il y a eu un souci de bonne taille Il y en a plusieurs c'est pas possible Allez si merde c'est abusé comment En interfile, il y a souvent peu de demi-mesures, genre soit les gens font aucun effort, limite même ils sont très collés à la ligne sur laquelle tu roules, ce dont on peut pas leur en vouloir puisque c'est ainsi que le code de la route est fait, ou alors ils se collent au truc euh, le séparateur. Après il y a évidemment pas mal de gens qui font pile l'effort nécessaire sans se mettre en danger comme lui, merci mon ami Comment ils ont fait ça Il n'y a personne On est dimanche après Deux heures avant la grosse vague de retour et ils ont réussi à se choquer comme ça Il y a franchement des comportements euh, Qui sont durs à capter quand même hein. Des comportements, des événements Puisque le comportement je sais pas On les a pas vus mais... oh, J'ai pris un truc là Je pense que c'est un caillou Ça fait un bruit énorme Je l'ai vu venir, je l'ai pris sur le dessus là Oh ça va pas rigoler, c'est 90 ici il s'enflamme de perles Exact, je connais par cœur, je suis passé là toute ma jeunesse C'est marrant ça Petite dégoût oh, Le volant il est à droite délire ah, Vas-y, parce que c'est bon. Plutôt que d'enlever et remettre tes lunettes de soleil toutes les 10 secondes, fais les choses dans l'ordre je le sentais, il avait le cul qui dépassait de la file, c'était pas mon signe. Là, il y a un pipi pressant je pense. J'ai l'impression d'être sur le périph pour aller bosser. Ouais, J'ai pas fait la connerie parce qu'en fait ici, on arrive sur Saint-Denis par l'autoroute là, je sais plus quoi, 15, je... non, Non, hein. bref, on arrive par une autoroute le nord de Saint-Denis et on bifurque là pour choper l'A86 pour arriver à l'ouest de l'île de France et euh, rentrer chez Wam et cet euh, échangeur là donc tu prends ici, tu arrives directement sur l'autoroute et c'est une bonne chose et si tu continues tout droit, tu passes en plein coeur de Saint-Denis enfin pas en plein cœur, mais en plein cœur du stade de France, en tout cas du quartier du stade de France et là en ce moment c'est périmé de travaux ce truc et c'est l'enfer et, euh, et je me souvenais plus lequel euh, embarquer lequel putain mais je me fais assaillir de bestioles dans la visière c'est fou ça continue je vais plus voir où je roule et bref et donc je, dernier moment j'ai serré les fesses parce que je me souvenais plus euh, lequel il fallait prendre et on a pris bon C'est nouveau ça. Quand le feu passe ouvert, il n'y en a aucun d'allumé. En général, quand celui d'en haut bug, il y a au moins celui d'en bas qui marche. Et inversement, mais alors là, je crois que si notre ami en scout était pas parti, je oh, l'aurais pas senti venir. Règlement de compte, ça tourne mal. Aïe aïe aïe, putain, l'accident avec une bécane. Trois véhicules, trois personnes sur le bord de la route, conscientes, qui discutaient, donc ça doit aller. C'est sympa, ça. Tout sérieux, ça. Le dépassement par la droite sur la bretelle de sortie. non, Il y en a marre. Il y en a marre. Ça m'a fait peur. C'est quand même paradoxal, ces hybrides qui viennent faire le plein et qui reportent en mode électrique sans faire de bruit, sans utiliser le moteur thermique. Ça fait toujours euh, la question Je me ma venu en fait. Mais parce que le moteur thermique, il s'active rapidement, donc ils ont besoin d'essence. Heureusement que je me suis pas mis là dès le début, hein. tu imagines le mec qui sait pas te tourner sans manger ouais, C'est pas qu'il sait pas, c'est qu'il peut peut-être pas Quand même le carrefour est grand, en serrant un peu les miches ça devrait passer mais. Il peut pas te tourner et s'engager sur cette boîte là sans manger carrément la mienne Faut le savoir hein, quand tu te mets là Mais c'est ça qui fout la merde, c putain, qu'est-ce que vous êtes con c'est quand vous forcez vos sales tronches au rouge, vous vous retrouvez en plein milieu, vous bloquez tous les axes, il y en a marre. Le pain qui est éduqué, quoi. Et t'en dormi une vas-y. Putain. Bon alors là c'est foutu là. Avec le tram, le camion, le machin, c'est foutu. Ça s'impatiente! Ah oui, complètement. C'est pour ça qu'avec le retour des beaux jours, on est de plus en plus nombreux en interfile. Là. Elle était magnifique son Indian à lui. Vous êtes plus Harley ou Indian Bon j'en sais rien, j'y connais rien. Qu'est-ce qu'il fait c'est Nick nique... Oh non, il a calé pépé. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Décidément. Ils sont toutes de sortie. C'est classe, mais ça doit être un entretien monstre, une grosse custom comme ça. Entretien esthétique, j'entends, parce qu'après, au niveau des pièces, je pense que ça roule pas assez pour que ça s'abîme vraiment. Pour la plupart des gens qu'on ont, j'entends. Je veux pas offenser ou qu'on me reprenne si je me trompe. N'hésitez pas. J'ai vu arriver dans mon rétro J'allais le laisser passer Et puis en fait il n'avait pas le temps Il y avait une trajectoire qui l'attendait oh, Le CMAX max Sport C'est chemin. Bon, bon, bon, bon, bon. De toute façon dès que c'est plus gros qu'une Clio Et que c'est Sport c'est dégueulasse on va, on va pas se mentir hein. Les petites voitures Sport c'est lourd Et puis Sport il hein, n'y a rien de Sport Il y a juste euh, un pot d'échappement carré Et des garde boucles c'est 2 2 Bah c'est vraiment laisse ça Son imprimé moins que des crocs euh, pas assumés en fait Plus fermé que des crocs Mais crocs quand même Un peu plus cher bien failli m'en coller une là. Putain Au rebord il m'a jamais fait ce coup là oh, Il arrive à fond la caisse un oh, camion C'est pas cool mon pote. Ça c'est pas du sport On en tous nous buter Oh, reprendre un cancer immédiatement J'aurais bien essayé de faire de cette situation un contenu un peu putaclic Mais là, il euh, n'y avait vraiment rien à en tirer quoi. Un camion, une camionnette en warning, pas d'impact, rien Même en me creusant un peu la cervelle, ça va être dur Imagine le mec il oublie de prévenir avant de repartir, il se balade sur le périph' avec un gars qui continue l'escalade sur sa remorque, c'est chaud décider avant les embranchements et les échangeurs quand même sinon c'est le bazar oh, le fléau Jeune CSP plus torché, le téléphone à la main sur le guidon de son truc Sans permis en location C'est une épave le type c'est bien beau de vouloir toucher le vent mais tu fais tes contrôles avant de te décaler s'il te plaît putain il m'a fait peur arrête mon ref il y a les flics qui viennent d'arriver